et bienvenue sur cette vidéo, je suis Cédric Gears et je vous aide vous, les femmes, à détruire vos kilos en trop sans faire de sport et en mangeant ce que vous voulez. Alors avant que je vous partage cet aliment pour détruire les kilos en trop dans votre corps, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour être prévenu des prochaines astuces ces jours-ci, des prochaines astuces minceurs sur cette chaîne, tout simplement. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un aliment que... Lorsque j'étais peu, euh, lorsque peu, donc peu petit. Lorsque petit, alors je regardais ça à la télé, on disait toujours, bah, bah, c'est pas bon, mais en fait, pour perdre du poids, si vous le voulez, c'est juste incroyable, quoi. Et même le goût, en fait, il, il est pas si mauvais que ça. C'est juste le brocoli. Le brocoli. Le brocoli est top dans la... Euh, perte de poids, tout simplement pourquoi Donc son composé chimique, c'est quoi Vitamine K, vitamine E, vitamine A, vitamine B2, vitamine B9, vitamine B5 et évidemment la vitamine qu'on recherche le plus, la vitamine antioxydante, la vitamine C. Alors vous pouvez consommer ces feuilles, vous pouvez, vous pouvez consommer les branches, elles contiennent aussi beaucoup de nutriments. Tout simplement. Alors, il, le brocoli est très peu calorique, un peu comme le chou de Bruxelles. Donc, vous pouvez vraiment en consommer avec vos plats préférés. Donc, vous aimez les lasagnes, vous aimez les raclettes. Qu'est-ce que vous aimez Vous aimez les pizzas Mettez du brocoli à côté, il n'y a aucun souci. Cela vous permettra aussi de caler votre estomac et de ne pas manger, voilà, peut-être deux pizzas. Bon, deux pizzas, ça ferait euh, beaucoup mais une pizza tout entière. Prenez la pizza que vous préférez, mettez, mangez des brocolis à côté et faites-vous plaisir, tout simplement. Alors, riche en vitamine C, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc un antioxydant, l'antioxydant, qu'est-ce que ça fait Dites-moi dans les commentaires, je ne vais pas le dire cette fois-ci, donc dites-moi si vous savez à quoi sert la vitamine C, tout simplement. Alors... Dans le brocoli, il y a des fibres en abondance, sauf si vous le faites dans un jus. Si vous le faites dans un extracteur de jus, il n'y aura plus de fibres. Mais si vous le mangez à la vapeur, quitte à la vapeur, ça serait vraiment le top. Il y a des fibres en abondance, donc ça aide le corps à mieux digérer. Et vous savez, une digestion, comme je le répète dans mes vidéos, une très bonne digestion vous facilite pour perdre du poids très rapidement. Tout simplement, et avoir un ventre plus plat. Plus plat, donc c'est nouveau, hein? plus plat dans la semaine directement, vous voyez vraiment le changement. C'est juste génial avec les fibres. Consommez du psyllium en passant par là si vous voulez avoir les meilleures fibres pour perdre du ventre rapidement. Il contient très peu d'énergie et, et se marie parfaitement avec un rééquilibrage alimentaire. Tout simplement, donc cuisez-le à la vapeur si vous pouvez, sinon à la sauteuse, mais bon, faites comme vous pouvez, mangez-le comme vous l'aimez tout simplement. Alors si vous désirez perdre 10 kilos dans les 5 mois à venir, donc projetez-vous 10 kilos dans 5 mois à venir, qu'est-ce qui va changer dans ma vie Si vous voulez les perdre sans faire de sport et en mangeant ce que vous voulez, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour vos 45 minutes de coaching gratuit. Prenez rendez-vous avec moi sur WhatsApp. Donc, vous cliquez sur le lien dans la description. Vous aurez mon numéro ensuite et vous m'écrivez tout simplement. Nous prendrons rendez-vous ensemble. Tout simplement. Allez, je vous dis à très vite et je vous attends sur WhatsApp. À très vite.